plaît pas, vous allez bien ou quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il est 8h40 du matin, ce qui signifie que j'ai mis mon réveil pour effectuer celle-ci et vous la sortir le plus vite possible, ça me fait plaisir de vous retrouver, désolé, hein, c'est le micro de l'accueil vous pouvez le voir, qui sont ces personnes qui se lèvent aussitôt pour aller jouer à Call of Duty, Black Ops Cold War les créateurs de contenu comme moi qui veulent sortir la vidéo le plus vite possible pour vous faire plaisir, et euh, également les malades mentaux qui n'ont pas de travail ou qui travaillent un peu tard, bref on n'est pas là pour vanner ceux qui n'ont pas de travail, hein. c'est juste pour dire que je vais avoir une partie qui risque d'être épicée. Alors vous le savez, c'est un petit peu la deuxième partie de la saison 1. Aujourd'hui, il y a de nou... enfin, des trombes de nouvelles choses, hein, dont euh, Firebase Z, la nouvelle map de zombies. Mais à l'heure actuelle, n'étant pas un youtubeur zombie, on va plutôt se concentrer sur quelque chose qui me concerne plus. Et regardez-moi directement... Express Baby Voilà ah bonjour, c'est bon, on peut voir déjà qu'ils n'ont pas apporté de nouveautés Ils ont surtout mis, on, on, on le voit, une sorte de petit renouveau graphique Et qui se rappelle d'ici mon gars, qui se rappelle de mon action La patata, chose qui a fait que vous me suivez 8 ans plus tard En termes de ratio, euh, j'ai mangé sur une action et j'ai réussi à la développer on Je pense que je action. suis assez bien classé On est parti du coup, je me suis fait une petite classe On est là pour se la donner, d'accord, on est en élimination confirmée Hop. Il risque d'y avoir des gens ici. Ici. Non, ici. Ici. Bonjour monsieur. Oh, ouf, oh, j'ai... Attends, j'ai une para là, j'ai pas une stimulant. Attends, attends, on va mettre le stimulant. Hop. Voilà, voilà. Ouh, il m'a fait peur, lui. Attends, mais ils sont 5 en face et on les... Mais on les entend pas, on les voit pas. Mais qui sont ces gens Qui sont ces personnes qui sont censé être dans ma partie, mais qu'on ne retrouve pas. What the fuck ben, Ces personnes-là gagnent des duels contre moi. Donc, on est sur Express, la deuxième map qu'ils ont ajoutée euh, sur ce jeu en provenance de Black Ops 2, après raid Ça fait plaisir. Je crois que la toute première map qu'ils ont rajoutée, la toute première ancienne, était, bon, un grand classique, hein, qui rajoute absolument toute leur licence. Les, les Twitch, les, les gens qui ont Twitch en long clan, en général, c'est jamais bon. cest que je vous jure que quand j'ai quelqu'un en duel qui a Twitch en long clan... Une fois sur deux, je suis putain d'effrayé tellement c'est des... Tellement c'est des gros tryharders, mon pote. Mais ça va, on arrive quand même à... Cela donner, on est bien. Donc c'est... Eh hey, monsieur alors ah on met Twitch en oncle là, mais on vient se faire laver par Zach Nani à 8h40 du matin ah, On croyait quoi Hein Bon, ça fait plaisir, on se hype un petit peu. Ah, vous avez entendu Attends, attends. Il y a une grosse sonnerie, je pense que c'est ce qui indique l'arrivée du train. Et là, il y a le train. Attends, il va y avoir quelqu'un ici, surtout Dommage, hop. Oh mais monsieur, mais monsieur on se fait encore laver, c'est pas moi qui ai le kill mais c'est tout comme. <rire> Ça me fait plaisir, attendez, est-ce qu'il est, qu est encore là le train Ah non il est parti, il ah, y a quelqu'un ici par contre là. Il a vu le gamin Attends, on va lui jeter une greu. Hop là. Eh petit, eh petit, Minagas détruite, on est bien. Donc comme j'ai dit, c'est la deuxième map. Quelqu'un d'autre en fait, il y en a un en dessous et un en haut, là. On va faire ça. On va faire ça. Histoire de les perturber. Ah Ah, le shoot Le shoot n'a pas été présent Le train, par contre, lui, il est présent Donc, c'est la deuxième map en euh, provenance de Black Ops 2. Après Red, ça me fait plaisir, tu vois. Moi, j'aime bien quand il y a un mix de retour d'anciennes maps et, euh, bien entendu, de nouvelles maps. C'est pour ça que j'étais aussi content quand il y avait The Pine. En plus, ce qui est cool, c'est que au niveau de la date de sortie, alors ils auraient peut-être pu la sortir un poil plus tôt, express, mais vu qu'il y a la saison 2 qui arrive bientôt et qu'il y a la Ligue qui arrive également dans la foulée, ça fait que là, on va vivre un beau mois de février sur... Black Ops Cold War avec du coup plein de nouveautés, la saison 2, la ligue, Express, tout ça, c'est assez cool. Et pour les amoureux de 6v6, bah du coup, on va manger, hein, parce que la ligue là, elle va commencer lundi, mardi, lundi, et je crois qu'elle commence le 8 février, donc c'est dans, dans 3-4 jours, hein, c'est assez tôt, et, et vous y risquez de voir des comptes de, tenus dessus dans pas mal de vidéos. Mais euh, du coup, euh, je suis assez content, et surtout après du retour, c'est ça que je voulais dire, du map, de map de Black Ops 2, vu que les. Avion, espion, ennemi, on approche. Vu que même si elles sont très bien, c'est quasi impossible de ramener des maps de Black Ops 3 sur le jeu. Oh, oh, oh, attends, attends, ça c'est juste ça. ça. Ça, je reconnais. Je reconnais le bruit et l'odeur du streak. Ah, ça c'est un. Ah, ça. J'ai eu peur. Il m'a fait trop peur. Je vous jure qu'il m'a fait trop peur, sa mère. Il m'a fait trop peur. Mais pas trop peur tout court, il m'a fait trop peur. Wow! baby Bon, après... Ah, ah, la série des enfers Ça fait trop plaisir Il <rire> y a Mike qui est en train de dormir derrière. Je vous jure, elle va m'étrangler vu le bruit que je fais. <rire> Mais je peux pas en même temps ne pas me hyper. Je suis en 18-2, frère. Vive range, Je suis trop... Enfin, vive x Je suis trop content. Donc, après des retours de maps de Black Ops 2, j'aimerais bien euh, revoir des maps de Black Ops 1. Et vraiment, je vous jure... Si je ferai la promotion de votre jeu gratuitement jusqu'à la fin de ma vie, s'il si faut, si vous ramenez Radiation. Voilà, moi j'essaye de m'imaginer des maps qui seraient cool à revoir, et Radiation fait partie de ces maps que je kifferais revoir, vraiment ça me ferait trop trop plaisir. Radiation au launch, des maps de b 1 Après, c'est dommage quand même que du coup les maps de Black Ops 3 ça quasiment, euh, bah, il est impre imprenable, irattrapable, irramenable, je sais pas, utiliser le mot que vous voulez, mais là où je veux revenir, c'est impossible à ramener, ça c'est très très chiant parce que il y avait des maps très très intéressantes. Mine de rien. <rire> petit, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, hein. tu viens pas. Euh, challenger un vieux briscard comme ça. Tu sais, moi maintenant je suis plus un joueur Call of Duty vu que ça fait quand même maintenant là, les années que je suis là, je suis ce qu'on appelle un vieux briscard. Tu parles de moi comme tu parles de Sergio Busquets, tu vois. Un peu lent, un petit peu gros, mais toujours présent, tu vois. Bon, Busquets il est pas gros, mais t'as compris ce que j'essayais de dire. Hein, hein, expérimenté. Donc on vient pas de challenge des gros de de bristers de comme de moi, des duels j'en ai pris, des kills j'en ai fait. T'imagines s'il était possible d'avoir le compte de, de kills call, call of Duty qu'on a fait dans notre vie. Je pense que je me situerais peut-être, je sais pas, 100, 200 000, peut-être des millions, sait-on jamais. Hein, parce que j'ai vraiment tué chaque année des, des dizaines de milliers de personnes. Ça doit commencer... Oh, il m'a lavé Ça doit commencer à faire des chiffres qui commencent à cumuler euh, de manière très correcte. 28 5, on est sur un bon gameplay, Alors là ça me fait plaisir. Hein. Oh là, le shoot et le harp, et le harp, pour monsieur Zach. Oh, le Twitch, le Twitch en nom de clan, je te jure que si je t'avais lavé, frère, ah, il aurait fallu se cacher. Hein. Ah là, t'aurais mis Twitch.tv slash xxx, hein, hein, T'aurais pas aimé qu'on connaisse ta chaîne. Hein. Hop là, hop, encore un kill. Encore un kill. Allez, reviens petit. Reviens, reviens. Reviens, j'ai dit petit. Je ne vais pas ramasser la médaille histoire de faire durer la game plus longtemps parce que je suis un tryharder Et comme tout tryharder qui est... se respecte... Est... Oh là oh. Aïe Je change le cut. NON Si je l'avais cuté, ça aurait été magnifique genre, Ça m'aurait pris une médaille 35-7 <rire> Le retour d'Express se passe bien Voilà. Ramenez l'aune chez Radiation, comme une fois j'ai dit, et là on sera... Je, je tombe dans un lobby, mais c'est un lobby goldé là, n'essayez hein. pas. Essayez pas, j'ai dit. Non, Essayez pas, non, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de revenir devant moi pour essayer de me la mettre parce que ça ne va pas le faire. Regardez-moi cette action. Regardez-moi ce retour d'express. J'ai fait une action légendaire dessus. Je suis connu pour ça. Donc c'est ma map, je la gère. Vous allez pas me la faire. Regardez l'action finale. Oh là là là là là, là magnifique ça me fume ça me fume ça me fume bon ça me fait du bien parce que vraiment comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo enfin ma vidéo de Black Ops 3 c'est quelques, quelques derniers jours j'en ai un peu marre de Cold War OK mais ça m'a fait plaisir en prenant quelques jours de pause on revient en état de grâce et première partie que je fais en, en, en quelques jours et le gameplay est, est superbe donc j'en suis ravi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like d'accord je l'ai fait vraiment tôt le matin pour vous faire plaisir tu sais quand t'es créateur de contenu comme moi t'as un petit peu peur parce que là j'ai le train il faut que je parte dans 40 minutes et tu sais moi j'étais là en mode oh putain sa grand-mère, si j'arrive pas à faire un gameplay dans les temps impartis, je pourrais pas sortir la vidéo, tout ça, machin, voilà, la vidéo, elle est là, mon gars Donc, euh, si vous avez apprécié, faites-le-moi savoir. Et, pour ma part, bah, on se retrouve dès demain, puis ce week-end, pour plein d'autres vidéos. Des gros bisous, passez une bonne fin de semaine, et ciao, ciao